Chez nous, les Miao, on ne regarde pas la télévision. On préfère écouter les histoires du conteur du village. Ce soir, il nous raconte l'histoire des ancêtres Miao. Il y a bien longtemps, nos ancêtres vivaient dans une région de lacs appelée la Grande Plaine d'Or. Cette plaine était si grande qu'il fallait une année entière pour en faire le tour. Mais les armées des empereurs de Chine sont venues chasser les miaos de leur territoire. Ils ont migré vers les montagnes du sud de la Chine où ils vivent encore aujourd'hui. Je m'appelle Peng Sang, j'ai 11 ans, j'habite le village de Gao Liao, dans les grandes montagnes Miao. À la maison, il y a ma grand-mère, mon père, ma cousine Fei Tian et mes deux petits frères Ya et Fang. Quand j'avais 8 ans, ma maman est partie de la maison. Elle ne voulait plus vivre avec nous. Elle trouvait la vie trop dure. Mon petit frère criait très fort quand il avait faim. J'ai dû le porter tous les jours sur mon dos et courir partout dans le village chercher des femmes qui pouvaient lui donner le sein. Ma maman est allée travailler en usine au Guangdong. Elle n'est plus jamais revenue à la maison. Ensuite, on a nourri le petit frère avec de la bouillie de riz. Je suis le père de Peng Sai. Je travaille dur du matin jusqu'au soir, mais je ne gagne que 10 yuan de salaire par jour. Cela m'a permis de soigner Feng quand il était malade. Mais je n'ai pas assez d'argent pour payer l'école de Peng Sai. Ici, on n'a aucun moyen de gagner de l'argent. Alors c'est difficile d'envoyer ses enfants à l'école. Quand je ne travaille pas, j'aide les gens du village. Aujourd'hui, on a construit la maison de Laotong. Tout le village y participe et la maison sera finie dans la journée. Quand Song Laotong était petit, il a perdu son papa. Depuis, il vit avec sa mère dans une cabane. Le soir, ils dorment à côté du cochon. Comme ils sont très pauvres, les gens du village sont tous venus les aider à la construction. Mon mari est mort et j'ai élevé seul mes enfants. Maintenant, j'élève aussi mes petits enfants. Heureusement, Peng Sai et faïtian peuvent m'aider à la maison. La mère de Feitian est morte quand elle avait deux ans. Le père de Feitian est parti travailler au Guangdong, mais il n'a pas pu envoyer d'argent à la maison. On n'avait pas d'argent pour la soigner à l'hôpital. Et elle est morte. Une de mes camarades de classe vient aussi de perdre sa maman. Son père a fait venir le maître des esprits pour dire des prières et chasser des démons de son corps. On l'a enterré le lendemain de sa mort. On lui a mis ses plus beaux vêtements et on l'a enveloppé dans un tissu bleu pour la porter jusqu'à la tombe. Ça va. Il y a souvent des malheurs dans notre village, mais ce qui me fait le plus peur, c'est l'incendie. Le village de Kaoti, non loin d'ici, a entièrement brûlé le mois dernier. J'étais seule à la maison quand l'incendie s'est déclaré. J'ai couru pour échapper aux flammes et je suis tombée plusieurs fois. Les vaches, les cochons, les poules et les canards sont tous morts brûlés. J'ai pu sauver ma peau, mais je n'ai plus rien. Ici, la vie est très dure. <rire> Ici, les gens n'ont aucun revenu. Ils travaillent dur tous les jours dans les champs pour se nourrir. Ils n'ont pas d'argent pour payer l'école des enfants. Surtout pour les filles, c'est très difficile d'aller à l'école. Elles doivent aider leurs parents pour les travaux agricoles du matin jusqu'au soir. Je suis contente d'être institutrice. Je peux apporter des connaissances aux enfants de mon village. Mon salaire est très bas, mais il permet d'aider un peu ma famille à vivre. Pour payer mes études et celles de mon frère, mon père a dû couper ces grands arbres. Ceux qu'on garde pour faire les cercueils. Nous aidons notre institutrice à faire sa récolte car elle s'occupe de nous tous les jours et n'a pas de temps pour aider sa famille. À midi, après la classe, j'emmène les canards à la rizière. Mes canards vont manger des insectes dans l'eau. Cela nous évite de leur donner du riz à manger. Je les laisse barboter et je reviens le soir les chercher pour les ramener à la maison. Nous n'avons pas d'eau courante à la maison. Il faut porter l'eau plusieurs fois par jour. C'est notre travail à nous les filles de porter l'eau. On ne se lave pas beaucoup car il n'y a pas assez d'eau dans le puits du village. Quand il fait chaud, on va se baigner dans la rivière. Le soir, je vais nourrir le cochon avec la soupe que ma grand-mère a fait cuire avec des légumes, du maïs du son de riz et les restes de nourriture. Notre cochon est bien content quand je lui sers son repas tout chaud. Ma grand-mère prépare le dîner quand elle rentre des champs, souvent à la tombée de la nuit. J'essaye de l'aider un peu, mais je ne sais pas faire la cuisine. Avant de dîner, je lave les mains de mon petit frère Ya. Il est toujours très sale. Chez nous, les Miao, le repas n'est pas très varié. Il n'y a que du riz et des légumes bouillis. On mange de la viande seulement les jours de fête. Demain, vous n'allez pas à l'école. Peng, tu iras couper du bois. Et Fang ira garder le tour Avant de dormir, je révise mes leçons. J'espère avoir de bonnes notes à l'examen. Un jour, des gens m'ont dit que ma mère était revenue au village de Genli. J'ai marché deux heures avec mon frère sur le dos pour aller la chercher. Elle n'a pas voulu rentrer à la maison. Elle trouve que mon père est trop pauvre. En septembre, J'aide mon père pour faire la récolte du riz ordinaire. En octobre, on récolte le riz glutineux. Moi, je préfère le riz glutineux. On peut le manger à la main. Quand tout le monde est très occupé avec les travaux des champs, l'école nous donne des congés spéciaux parce que tous les enfants de l'école doivent aider leurs parents. Notre taureau, c'est notre seule fortune. Quand on le vendra, ça fera un peu d'argent pour acheter des vêtements. On doit bien le surveiller pour que les voleurs ne l'emportent pas. Je vois mon père travailler si dur tous les jours et que ma famille est si pauvre, j'ai parfois envie de partir travailler au Guangdong pour gagner un peu d'argent et l'aider à payer l'école de mes petits frères. But I'm going to get eaten and I